Sénocosme est un duo d'artistes qui réunit Grégory Lasser et Anaïs Meddanangst. Je les ai rencontrés pour la première fois à l'école d'art d'Aix-en-Provence, où j'ai découvert leur monde. Celui qu'ils développent depuis, un monde où le spectateur doit prendre conscience de son rapport à l'autre et de son rapport à l'environnement. Ils proposent un ensemble de créations singulières qui prennent la forme d'installations interactives, d'œuvres plastiques, numériques et parfois de performances collectives. Malgré le recours à des technologies numériques, ils privilégient la dimension poétique et insistent sur la participation consciente du spectateur dans leur œuvre. En cette période profondément touchée par la pandémie du Covid-19, j'ai choisi Rencontre imaginaire. Une œuvre interactive où les spectateurs peuvent jouer avec leur image et celle de leurs partenaires éventuels et s'autoriser tous les cas possibles. Numérique, il va de soi. Cette installation souligne d'autant la fragilité de nos rapports à l'autre aujourd'hui. Inspirés par le confinement, ils ont réalisé en avril dernier une nouvelle œuvre interactive, Distance, qui sera présenté prochainement en Chine par téléportation et téléprésence à Shanghai.